Salut On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur euh, EU4. On est avec les Ottomans, on touche presque l'océan Atlantique et on touche l'océan Pacifique euh, sans être euh, le Paraguay, euh, qui lui a vraiment des facilités à la Colombie française ou Mexique-Anglais qui sont vraiment très proches de toucher les deux. Nous nous touchons à travers l'Eurasie. L'Europe, l'Asie et même euh, une bonne partie de l'Afrique d'ailleurs. J'ai pas fait autant de conquêtes en Europe. Euh, dans le dernier épisode, nous avions terminé par une guerre contre les Mamelouks qui s'était bien terminée et une guerre contre la Moscovie qui s'était bien terminée mais qui m'avait fait super peur parce que la Scandinavie pouvait les rejoindre en plus de plein de pays du monde et on a toujours une quoi géante. Euh, J'ai bon espoir qu'elle se désagrège peu à peu. Allez, achetons du prestige, et un bateau pour pas cher. Et je suis en train de dessiéger les provinces. Il a crampé le lieu. Il a Il Il nous reste une là-haut. Et après les autres. Alors, face ou. Nias, oui, c'est comme ça. Et l'autre elle s'appelle. Ifu. Ah, Gao. Je peux pas légitimer parce qu'elle est dans les terres, c'est normal. Je peux faire des revendications sur la mine. Le mine que je peux aussi d'ailleurs attaquer juste parce que ça me plaît. Peut-être qu'on va y aller doucement en Inde tant qu'on n'a pas beaucoup de quoi et tout dans la région. Je sais pas si y les IA apprennent du comportement du joueur, ça m'étonnerait. Genre euh, si jamais il y a un pays isolé qui sort de la KOA, et ben hop je saute dessus. Donc si on est un pays sans alliés, il vaut mieux rester dans la que ne pas y être. <rire> Ou si jamais elles refont les mêmes choses. Changer grand chose. On a fini colonie, je pense pas que c'était celle-là. C'est qu'elle est, c est, celle -là. 57, est quel nœud commercial ça Éthiopie encore. Mais on a bientôt fini notre chemin vers Kanenbonu qui n'a pas la presse à imprimer qui se répand forcément euh, de proximité en proximité. Et nous n'avons pas de lumière partout. Elle va me coûter. 8000, ohlala. A priori, Je pourrais m'attaquer à l'Autriche si jamais elle n'a pas 20 000 alliés. Ça veut dire avoir des troupes dans le coin, ce qui n'est pas trop le cas pour l'instant. Et il faut que j'annexe les doigts au présente un nombre de provinces important. On va pas, on, on va pas rester chez le mine. J'ai trop de trucs intéressants à faire. Pas faire des revendications dans un coin ou peut-être plus tard... enfin, Ou plus tard j'attaquerai. Tambouctou s'est retiré. Légitime, légitime, légitime. <rire> Prince égyptienne, ça va très vite. Bon, là il y boîte, est loin, donc c'est pas mal. un peu bah oui, super. Alors on va commence chercher, il est. On est les seuls pour il est. Allez, on a un va? petit fort, et ce sera fini. Ça te dérange pas C'est quoi ce snipe Euh. On va attendre un peu. Ah, voilà un diplomate en plus. Ça, je l'accueille à bras grands ouverts. Ah, je suis en guerre. Je ne peux pas pour l'instant. Ils ne sont pas rebelles. J'espère en tout cas. Et loin de l'être. J'espère aussi. Je ne suis pas sûr. Yang, il est Le pas plus dans plus la koa contre, contre extra... moi mais Il a beaucoup d'alliés C'est une façon d'être protégé Bahamani, il est Et pas dans la koa contre moi Et il est juste allié alli à transaction tra Je l'attaquerai bien Mais attendons encore un peu ouais, mais, mais, Bon il pourrait rejoindre euh, la koa mais, mais cette on va gagner. Ça m'étonnerait Je pourrais m'attaquer à Uirat Non, parce qu'ils sont dans la koa okay, encore toujours il y a 250 il y a 000 hommes dans, dans la koa c'est impressionnant. Oh, je peux l'adopter. On va attendre un peu. Le prix risque surtout de diminuer. Allez, le fort. Il y a longtemps que je le sais, je suis là et j'ai un gros pourcentage de chances de gagner. On les mange En vrai C'est quasiment plus de surexpansion C'est quasiment que des colonies, c'est pour ça que ça fait pas beaucoup de surexpansion Est-ce que je vexe quelqu'un de nouveau Même pas Bah c'est parti hein suffisamment de rivaux ah non je veux pas mettre la bohème moi on est amis avec la bohème est-ce qu'on s'attaque au mongyang maintenant non parce qu'il a plein d'alliés on a dit Tang mani un peu caché trop caché pour moi ah oui, il peut pas dans la quoi, il peut pas y être, mais il est garanti par des groupes pays. Dis-moi que tu mets quelqu'un d'autre que la Bohème. Oh, c'est incroyable. Je veux pas mettre la Bohème. J'aime les Bohémiens. Mes bateaux commencent à se finir. Alors, la super flotte est toujours de ce côté-là. Hop, centré à l'île. D'ailleurs, j'ai que 16 bateaux Travacol. On va en faire une autre série: 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, ça nous en fait 30 au total de ce côté de l'océan. Oh la bohème est trop grosse. Je peux pas garantir leur indépendance et... Et du coup euh, il l'oublie non. Il, être... il a la taille d'être de... mon vassal, mon rival, mais je peux garantir son indépendance. C'est curieux ça quand même. Euh, je voulais attaquer Togourt en septembre pas d'armée dans le coin je pense pas que j'ai besoin de beaucoup d'armées, sauf pour Gêne en fait on va miser sur le fait que Gênes vient débarquer mais non c'est une mauvaise idée de miser sur qui va débarquer on va plutôt se positionner là plus une autre armée hop Près des Génois, j'ai des armées là-bas euh, servent pas beaucoup. <rire> Rappeler, envoyer. Euh, j'ai déjà mis toutes mes provinces. mais c'est pas encore le cas. Dommage qu'il n'y ait pas, si a y a pas un, euh... un bouton. Met toutes les provinces partout où qu'on les ait en compagnie commerciale alors ah ouais, j'ai pris des provinces dans ce coin là rien que les marchands ils m'occupent la moitié de la page je me fais 500 Légalisme l l Je suis à 0 points de toute façon Euh... Refusez Il est encore en guerre face au Miaou Yu il m'aime bien Mais pas au point de devenir rassal oh, vassal. puis ça avait uh, ses bonnes armes de merde On était bonnes gœurs On était trop bien On a plus une thune Hum... Putain, on faisait trop de mille quest ah j'ai un nouveau marchand. Euh, où est-ce qu'on va tirer Là. Transfert de puissance. Je sais pas de combien on va influer. You voudrait passer Non. Personne ne passe un mon pays c'est mon pays vous avez le droit de passer si jamais vous êtes en guerre contre moi ou si vous êtes mes alliés on va dire. Deux, je leur ai cédé l'accès. Mariage avec Siak rompu. Ile de Noël, Ile des Cocos. Oira t'es parti de la koa. Et elle un... est à Maniao. Euh, continuons. J'ai laissé l'Europe bien tranquille, je trouve. J'étais bien, bien gentil avec eux. Ainsi mes Faire enfin, la trêve avec Tugur. Ne lui laissons aucun répit. Espagne viendrait. J'ai pas vraiment besoin d'eux. Allons-y avec un général. Pas de petit gars. Enfin si c'est un tout petit gars mais... Je peux légitimer la dernière. Ils ont un nouveau accès à leur capitale. Si on accepte Je pourrais un accès à la Floride. La Nouvelle-Castille est assez grosse. Les Zoltiques sont un des derniers peuples indépendants dans cette région. Caribé Caribès a fini par perdre beaucoup face à la France Antarctique quel territoire euh, ils avaient en légitime. Ah non, peut-être que c'est juste euh, une impression. Il paraissait très gros parce qu'on ne voyait que la tête et je me disais qu'ils étaient très profonds, mais en fait il y a la Colombie française après et la Colombie forte portugaise. La Colombie anglaise est probablement la plus faible. Il reste des petits peuples indépendants quand même. Une grosse frise de ce côté-là. Et frise n'a pas d'autres territoires. Mais ils sont encore liés à la France c'est pas mal ça non, non, la... donc les génois ont rejoint on a vu qu'ils représentaient une puissance tout à fait raisonnable tempête au moins ce n'est pas un taureau qui les aura ravagés. moins de production locale je pense que sur une province en particulier Non, non, non, non, c'est de la belle. Euh, c'est vraiment la chance. On, là, on je les suis attrape. Il y a beaucoup de Génois là. Marqué, on un gars et deux fois par chute. Ils vont là Je sais pas C'est à Gênes, ça non ah, Peut-être juste là-bas Non je pense qu'ils vont à Milta Touboure est tombé Il avait trop de monde de ce côté là Même si la Bohème ne rejoint pas Si là il doit être dans l'Empire Et la Croatie est allée à la Bohème mais sera pas défendu. Bon, on ils vont, ils vont avoir. Oh, C'est bah, bon, on va pas s'arrêter. Si on que tu les libres, on va encore avoir des Ça tombe, ça tombe. Ici, on a une grosse bataille en perspective. On a explosé les Génois. Triste pour eux, mais c'est très, très vrai. Euh... Ils ont beaucoup de bateaux. Je pense qu'on va faire autrement. Révolte de la Tunisie. Encore des révoltés. Ava ah bah, va rejoindre la cour contre ça, moi. Ouais. Je croyais qu'on était à la tendance à la baisse. Apparemment, c'est fini. Chez euh, <rire> moi, moi j'ai la touche il ah, y a toujours beaucoup de monde dans la ouais. On attaquera Delhi euh, à la fin de la guerre et puis voilà à ah, Mongyang, j'ai une trêve, c'est pour ça qu'ils sont pas dans la quoi. Voilà. Euh, ouais, les SCG. Merci à d'être d'avoir participé. Fin du siège de Slavonie, Donnellandry, cette province là, et disparaît. J'ai pas tout à fait la, la quantité d'hommes qu'il me faudrait pour attaquer, même avec un bon général, mais regroupons -nous quand même. Fin du siège, j'ai pas lu, celui-là, c'est leur capitale. Je pense que ça suffit pour qu'il lâche ça. Et en effet, il va bien lâcher un peu plus d'argent en plus. Pas besoin de reprendre le fort qui serait tombé là. 82%, on attend un peu plus et on fait la paix avec eux. Et ensuite, et ensuite, et ensuite. Pas à J'ai déjà pas mal de monde de ce côté-là, je crois, Ou alors... Sakhalva... Non, on va les laisser à moins que... Pas trop de surexpansion. Elles sont à la Transoxéane. Euh, J'ai plus ou moins des troupes ah, sur place, ah, plutôt moins que plus, mais. <rire> ah, ou alors ces deux-là. Hein, Facile à prendre. Ou alors on s'implique contre la transoxiane et puis voilà. Euh... Allez, on retournera à se battre là-bas plus tard. Comme ça, ça nous sortira la transoxiane des... des gens coalisés. Donc regardons ce qu'on peut prendre. Tout par exemple. Portugal. Ça nous mettrait le Portugal, mais à part ça, tous les autres, on les a déjà. Euh, sachant que de toute façon, je vais pas faire une paix à plein de scores de guerre avant mai. Est-ce qu'on peut pas améliorer nos relations avec le Portugal Il y a peu de chances que ça marche. J'ai l'institution à prendre moi aussi. Si je prends l'institution plus la tech militaire, ça poussera tous les gens de la coalition. À revoir euh, <rire> euh, la <les> puissance qui <rire> m'attribue les, les scores de puissance qui m'attribue. Il y a des gens relativement bavards et bruyants avec moi, je vais sûrement les entendre un petit peu. J'en suis désolé. Allez, on sort de la quoi, voyons C'est à qui pourrait rejoindre Ce serait bien de garder des bonnes relations avec eux. Légitime, légitime, légitime, légitime. On va prendre maintenant. On va faire la paix maintenant. Avec l'Espagne. Avec le diplomate de l'Espagne. Delie. Fabriquer une ormédication. Badwab. Sabcan et puis on s'arrêtera. Euh voilà. Peut-être que les dessous qui ont un peu d'intérêt, on peut demander un tout petit peu de prestige. Je gagne déjà plus de prestige que.. Est réellement possible. Ah, il me manque du score là. Ouais, franchement, c'est vache ça l'Espagne d'avoir pris cette province là. Donc, euh, ouais, j'ai lancé. Peut-être que le Portugal va rejoindre. Peut-être pas. J'espère qu'ils regarderont ailleurs ou qu'ils hésiteront. Saka ça qu'elle à Monomotapa. Je pourrais les attaquer non. pour un impérialisme. Tu vas faire un -un tu vas faire, euh, Mais je préférais me faire euh, une route d'abord sur euh, Mombasa et Yémen. Bah. Tombouctou a rejoint Alors re -re que je suis plus gros qu'avant, c'est étonnant. Je peux avoir un contact avec Tombouctou par là. J'aimerais m'attaquer à l'Autriche Mais c'est pas tellement possible Oh ils sont super nombreux Oh l'Espagne ils sont vraiment plein. plein pleins Ferrari Scandinavie C'est Scandinavie qui me fait peur Sûrement a raison Ils sont encore en guerre contre la Moscovie C'est cool ça peut durer très longtemps Ils ont pas beaucoup à gagner Euh, J'ai des troupes de placer près de Bahamani. Quelques petits stacks, pas grand-chose. Ils ont plus que... Ah ils ont 7 provinces qui leur capitale. Alors on va attaquer. Transoxiane, Impérialisme. Ah si ils ont ce paquet là. Et la Transoxiane, on les siège en même temps. Euh, J'ai déjà envoyer toutes les troupes. À Pour on va bientôt toucher les Kamchatalds, euh, quelques provinces désertiques. On manque quand même du score de guerre pour prendre, légitimer les provinces, pas prendre justement. S'ils vont en Illy, on va peut-être se trouver euh, juste comme ça par hasard sur leur chemin. Dis revoir en Urvaille. 22 sièges Dans celui de la capitale Ah ils sont en train de bouger du coup la populace Ça les a actualisés J'ai une flotte Voyons voir si jamais Elle fait de l'effet S'ils m'attaquent il m'attaque oh, avec 37 000 Je me disais ils sont complètement fous Pas du tout Euh Marche forcée en France. Non, j'ai perdu avant, beaucoup trop tôt. Avant. What Ils m'ont wipe Oh là là, ça je m'y attendais pas. Je les prends pour des petits nuls, mais en fait, euh, ils ont quand même beaucoup beaucoup de soldats. j'ai même intérêt à fuir un peu pour l'instant. Gratiste de sang. Allons nous en charger avec eux. Là, il y a une armée de trop. On va l'envoyer là-haut. Ah, il nous attrape. On va piquer. Restez là, haut Consolider. Super cher, super tôt. Le bon moment pour se replier. Là, c'est tombé. Là, j'ai encore une armée de dispo. J'ai 48 de score de guerre, sinon, je pourrais faire une paire rapide. Non, j'ai pas intérêt. beaucoup de provinces à légitimer d'abord. j'ai 20 000 hommes je les envoyer. D'ailleurs, j'ai 20, 20 000 Hongrois qui arrivent aussi. Donc, coach, affrontons, ce... affrontons cela. là La dernière ici, j'ai tombé. Ah ils prennent moins 45 la Transoxienne. Alors qu'il y a juste leur capitale qui est tombée. Peut-être que je me trompe, mais je crois pas. Ah, ils ramasse mes petits soldats. J'ai formé mon armée un peu proche. et on va se mettre avec l'armée. Il temps de contrebalancer la situation en créant une armée plus grosse qu'eux refusé j'avais jamais vu le miao ça c'est relou par contre la bonne nouvelle c'est que le tsang va probablement se libérer ici j'aurais plus qu'à saisir la province sans avoir d'adversaire à affronter si jamais je me débrouille bien J'ai Je... 12 000 hommes ici, mais que font-ils Rien d'utile. Bon de voir. Voilà c'est plutôt ça que j'espérais, ils vont en Bahara, là-haut, on a encore un marchand dispo, je propose qu'on transfère depuis, là on a pas mal de puissance. ça y est c'est reparti j'ai des troupes qui font rien transoxène ils ont pris du moins 87 pour leur imposer la paix qu'on veut qu'on gagne ou qu'on perde les batailles maintenant prairie stop et c'est gagné Plutôt bien échappé là pour l'instant, sauf ces 7000 là, 7000 canons, c'est dommage. Et eux, ils ont fait marche arrière. Ah, là aussi, on va finir la bataille et oh yeah, déjà on se retire. Et la paix sera pour le prochain épisode. Puisqu'on a déjà atteint la demi-heure euh, d'épisode, on va transférer de la puissance comme ça et je sauvegarde la partie. Et la suite, euh, bientôt, il nous reste 100 ans tout pile. Ça m'a l'air d'être bien parti. Combien de provinces avons-nous 666. Deux tiers. Un tiers en 100 ans, ça devient de plus en plus réalisable. On est tellement grand qu'on peut s'étendre partout maintenant. À la limite, c'est presque plus la puissance administrative et le fait qu'on ne peut pas passer trop de surexpansion à la fois.